on va parler de cet accessoire étrange dont on me pose la question à chaque fois, mais à quoi ça sert Alors que le nom en soi est relativement clair. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Voici un accessoire dont on me pose la question tout le temps, non pas ce que c'est, mais à quoi ça sert Il y a deux tailles, ça c'est la plus courante. ok 14 cm de haut, 28 cm de haut, ceci est un chauffe ou un chauffe-assiette. Alors on va expliquer un peu l'historique, d'où ça vient, et à quoi ça peut vous servir. Alors d'abord l'historique. Tout d'abord, il existe souvent, les premiers souvent étaient en 28 cm de haut. C'est super pratique. Donc il faut imaginer que c'était dans d'autres colonnes. Pourquoi Parce qu'il y a des années de cela. Euh, la marque, c'était souvent bosch Siemens qui, qui avait sorti ça, avait sorti des fours géniaux d'une hauteur de 88 cm de haut. En une pièce. Vous imaginez la la taille du bazar, hein. donc c'était, imaginez que là, le four là, il fait 60, hein. ok, 88, blam, et vous aviez deux fours, deux portes, une porte en haut, et en bas, vous aviez ce qu'on appelle, avant on appelait ça un, un grill, une petite grillade, et c'était également un chauffe-tasse, vous pouviez ranger vos, vos, vos platines dedans, etc., mais donc à un moment donné, quand les gens ont 30, 35 ans, 40 ans après, j'en ai vu un avait 40 ans, un Bosch avec encore la prise qui était dedans, hein, dans, dans le tableau de commande, c'était génial, qui pesait à mon avis plus de 100 kg, parce que j'ai dû le sortir moi-même avec un de mes hommes à ce moment-là. Euh, comment Vous vous retrouviez en fait avec une niche intérieure de 88 cm. Sauf que ça n'existe plus, les fours de 88 cm. Et donc à un moment donné, ils se sont dit, bah alors on va sortir, on va ressortir des chauffe-assiettes, parce qu'en 28, on appelle ça un chauffe-assiettes, de 28, on va mettre le chauffe assiette, et on va poser le four dessus. C'est prévu pour ici, le four, qui est un four de, de 45, on a en gaguenot, hein, four de 45 est posé sur le chauffe-tasse. Parce qu'on distingue les deux. chauffe assiette c'est pour les grands, où vous savez mettre plein d'assiettes, et chauffe-tasse, c'est pour, pour les tasses, mais donc vous savez également mettre vos assiettes à l'intérieur. Et donc ça sert aussi à combler. Donc je vous montre ici, le four fait 60 cm de haut, le four ici fait 45. Et pour avoir un bel alignement, on vient mettre un, un chauffe-assiette en dessous. Et donc, vous avez un bel alignement. Et donc, vous avez donc ce fameux chauffe-tasse, chauffe-assiette pour 4 ou 5 assiettes. Ça sert également quand vous avez une machine à café juste au-dessus. Machine à café intégrée. On met chauffer les tasses. Ça s'appelle également un tiroir culinaire. Et eh oui, Mil avait sorti. Oh franchement, le terme marketing, il est terrible. mille avait sorti en fait ce thème pour dire voilà, c'est un chauffe-tasse. Les gens disaient tu veux un chauffe-tasse, mais ça chauffe vraiment fort. Ça peut monter jusqu'à 80 degrés cette merveille. Hein? Ok, donc pour les tasses, nous ici on le met à 50 50 degrés. C'est quand même chaud. Hein? Okay. Il faut savoir que nous, c'est le premier appareil qu'on allume au magasin arrivé le matin. On le branche, on le met ici sur un, un tiers, et ça chauffe toute la journée. C'est une résistance chauffante. Au-delà de ça, presque à la moitié, à 60 degrés, on ne sait quasiment plus mettre sa main. Donc pour le café, on le fait mais ça permet de chauffer les tasses de café. Et donc, un café dans une tasse chaude, c'est un café qui ne devient pas donc, amer. Café froid, café amer, café chaud, café acide. Et donc, vous gardez une bonne température. Comme en plus la tasse elle est bien épaisse, vous gardez une bonne température. Et le café sera meilleur dans une tasse chaude. Okay. Ça, c'est pour les tasses à café. Évidemment, si vous l'allumez une minute, les tasses ne seront jamais chaudes. Nous, ils tournent toute la journée, donc évidemment, il faut voir ça un peu dans la conception de sa cuisine. Vous restez là samedi-dimanche, le chauffe tasse il tourne au minimum, ça ne consomme pas tellement en plus. C'est du verre en dessous, ça se nettoie super facilement, c'est très hygiénique, c'est de l'inox dedans, ça supporte jusqu'à 30 kg, il n'y a pas de problème, c'est extrêmement robuste. Il okay, y a une petite lumière maintenant, il est amorti voyez Et donc, quand il fonctionne aussi, vous avez une petite lumière ici. Et si vous le laissez ouvert, la lumière va clignoter. Voilà. Donc, vous le verrez si vous le, si vous le laissez ouvert. Nous, il est tout le temps allumé. On a toujours des tasses chaudes. Et donc, ça permet, quand vous videz le lave-vaisselle, de remplir non pas vos armoires, mais votre chauffe-tasse. C'est ça, la particularité. Et donc, un chauffe-assiette. Car quand vous servez du poisson, Okay, de, de, de la lasagne, c'est toujours bien d'avoir une, une assiette chaude. Vous gardez votre plat chaud plus longtemps, votre plat a un meilleur goût, je trouve, et a donc un meilleur look. Donc c'est pour ça que dans les 28, vous allez mettre beaucoup plus d'assiettes, voire des soupières, mais donc également des tiroirs culinaires. Vous pourriez faire, je ne l'ai jamais fait personnellement, de la basse température. Oui, c'est-à-dire que vous mettez des plats cuire pendant 6-7 heures d'affilée dans les chauffe-plats. Évidemment, vous pouvez également faire monter des pâtes ici dedans, ok On est bien d'accord. Donc ça, ça sert vraiment presque comme un petit four. Alors vous allez me dire, dans un 14, on ne met pas grand-chose. Tout ce que je vous dis là au niveau du tiroir culinaire, de la basse température, sera beaucoup plus pratique dans un chauffe-assiette de 28 cm de haut. Fatalement, maintenant ce que je trouve génial, par exemple là-dedans, un, un des deux conjoints rentre un peu plus tard, mais vous mettez son assiette au chaud dans un tiroir comme ça un tiroir chauffe-tasse. Vous le mettez au chaud, c'est chaud. On ouvre le tiroir, on prend son assiette, elle reste chaude. Pas besoin de réchauffer au micro-ondes, ça ne se dessèche pas trop. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout votre four en route pour simplement chauffer une assiette. Et dans les chauffe-plats plates battues, vous mettez votre soupière dedans, etc. Donc, c'est vraiment un ustensile qui sert pour les gens qui, sert, qui désirent boire dans des tasses chaudes. ranger différemment ces tasses, chauffer les assiettes, éventuellement vouloir cuire à basse température sur du très long terme, 6, 7 8 heures de cuisson. Et en plus pouvoir chauffer ses assiettes. C'est donc quelque chose de pratique qui est parti à la base vraiment de, du, du monde de la restauration parce que l'idée d'avoir des grands fours de 88 avec un, une partie en dessous chauffante, mais c'est génial à la base, c'est absolument génial. Ils ont transformer ça en côté pratique pour notre mode moderne. Donc voilà, on se retrouve avec des superbes tasses et franchement, nous, il est tout le temps en fonctionnement et franchement, ça tient la route et c'est relativement robuste comme électroménager. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est une vidéo un peu particulière, mais... On me pose tellement souvent la question que j'avais envie d'expliquer un peu c'est quoi, quoi vraiment l'utilité et l'origine de ce produit. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez un pouce en l'air, des commentaires, vous connaissez tout ça, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, et depuis peu, un podcast qui s'appelle L'Arrière Cuisine, c'est sur les plateformes de téléchargement, on y parle de nos expériences, de nos envies, de notre passion, on fait ça dans plusieurs épisodes avec plusieurs séries, donc vous retrouvez ça sur Spotify, sur les autres, etc. Donc voilà, abonnez-vous également, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao